Salut Salut tout le monde Vous avez vu le titre Alors vous savez ce qu'on va faire C'est pas vrai, même moi je sais pas ce qu'on va faire en fait. Alors on commence avec Circle of the Sumo Online Rumble. Ah oh, ça va être génial, on va play. Oh. Euh, on va faire le free for roll pour l'instant. Hein. C'est bien pour commencer le free for roll. Dans une minute, je trouve pas de partie, je quitte. Attention charge La charge c'est le bouton A. Oh Ah bah j'ai perdu. Je sais pas comment on fait pour courir, je connais pas les boutons. Qu Qu'est-ce que je fais quoi moi, hein Dites-moi. Faut m'expliquer dans la vie. Run, merci. Eh ouais, bah non. Eh bah non. Hop là. Et eh bah hop là. D'accord. Ah mais quoi, mais c'est quoi ce... Mais c'est de la triche Je m'en fous, le jeu il a triché là, haut Voilà, toi ah, oh Moi je suis un ninja Hop là Oh je vais dégager Ah, je suis tombé, j'ai glissé mais Il y avait une petite orteil qui dépassait, du coup ils m'ont fait perdre Casse-toi oh. s'appelle comment, les gars Franchino 126. C'est peut-être un bot. Hein. <rire> ah, ceci s'appelle un suicide. <rire> bon, bah, j'ai perdu. Hein. Ah, ici, si on fait des ranquettes, voyons donc. Et, je vous le dis, je kiffe déjà ce jeu. Il est trop bien. En plus, il est gratuit, hein. Vous pouvez le prendre, et oui, sur Nintendo Switch. Alors, c'est bien, mais y a, par contre, il y a personne. La bataille déboulée oh. Hop là, il s'est Oh, j'ai explosé. Hop là, qu'est-ce J'ai esquivé. C'était totalement prévu. Oh là là là, là non, non, non, mort Ah, bah, j'ai les pieds dans l'eau, je suis mort. <rire> c'est sérieux oh. Ah, bah, je suis mort. Ok, tu veux la jouer comme ça, hein Attention Moi, je suis le plus grand de tous les sumo. Oh là là Non J'ai coulé, je je, je... je ne respire, point. Amen. <rire> Meilleur game, clairement. Ah oh mais non J'ai pas fait exprès Il a triché, c'est pour ça. Allez Oust oh mais oh Moi oh, j'ai pas peur de toi. Ah, <rire> oh, attends. Ah ouais, j'ai réussi à faire mon contre, c'est trop cool. Oh j'ai voulu faire un esquive, j'ai fait trop tôt. Oh mais oh, t'as T'as cru que t'étais chez mamie hein euh... Oh mais oh voilà ah, C'est comme ça qu'on fait là le contre Pouf Oh il a 4 Attention faut, faut arrêter de faire la <rire> Blue City, là Mais je viens de dire quoi Noméo oh. Ouh, il y a de la lave de partout Et voilà, je saute dans la lave. Oh il était chaud ce stage hein Eh bah oui, t'as compris Chaud parce qu'en fait c'est de la lave. Hop là, moi Égalité. Mais quoi Tu veux te battre, c'est ça On a fait égalité, là, je m'en fous. Avec ma tête de psychopathe, là. Mmh. Oh, mais quoi Mais tombe, tombe, tombe, tombe Putain m'en fouille il a triché. Oh. <rire> J'ai encore jamais chargé mon attaque. Non, mais c'est pas vrai, moi je suis sorti, pas lui du... Coup, Coup Ok, j'ai compris, j'arrête de faire l'imbécile, j'arrête, j'arrête. Mais je suis pas sorti, j'ai touché la tombe là-haut. Quoi, comment ça je suis mauvais pardon, tu veux te battre, c'est ça J'ai gagné Il n'y a pas d'accident de voiture, pas de type qui rentre en rampant. Personne ne se réveille à côté d'un sombre inconnu, et il n'y a même pas de baston devant un bar. Parce qu'il n'y a pas besoin d'en arriver là pour que l'alcool fasse des ravages. Votre score 4. Quoi Ah le tournoi de l'heure, d'accord. J'étais quatrième sur tout le monde entier C'est énorme <rires> Tennis 1921. C'est ça, pourquoi ils sont à la Maison Blanche Bienvenue, je suis Bill, votre entraîneur. Tout d'abord, personnalisons votre joueur et le club. À toi, t'es dégueulasse. T'es dégueulasse. Dégueulasse. <rire> il est dégueulasse Ses jambes sont son il, il fait peur. Si vous faites peur. Gratuit. Parce qu'il faut payer en plus. Démarrer l'entraînement. Noxif vs Bill. Ce vieux Bill. <rire> C'est de la merde J'ai même pas frappé la balle, il la frappe toute seule. R pour effectuer un lobe. Ah Oui, il y a d'autres touches. C'est de la merde. Il a même pas de musique. Elle est où la musique Utilisez R pour placer une balle et L. Elle... Bon, c'est de la merde, allez, vas-y, je me tire. Bon, donc du coup, on va jouer à Eastland Saver by West. Putain, mais c'est quoi ce nom de merde Quand tu veux le jeu, C'est vachement bien la vie, des fois. Je sais pas si vous avez remarqué. voilà, ouais, des cubes... Ah, oh, c'est le logo écolo. Pour dire qu'il faut recycler ce jeu. C'est dire qu'ils sont déjà la merde. Ah, c'est Fortnite du coup. Jeu à Fortnite version gratuite. Ah. Oh. C'est Mario Sunshine en fait. Il va falloir nettoyer la peinture bleue. Ah oh, oui oui oui oui oui oui oui. Oh ça a l'air bien sympa la musique. En tout cas, ça a l'air déjà mieux que le jeu de tennis devant. Hein. Pollure, il te faudra beaucoup d'eau pour en venir. Ouais, c'est bon, j'ai compris, c'est un truc sur euh... l'écologie. Euh, du coup, euh, pour les cubes, j'avais raison en fait. Je suis un devin. <rire> Tic -tic de... Oui, bonjour. Non, je m'en fous. Allez, salut. Bienvenue sur l'île, économe. Je sais qui, oui, je serai ton guide. Et eh oui, je suis un perroquet qui parle. Si tu trouves ça bizarre, attends un peu de voir les autres habitants de l'île. Non, non, c'est tout à fait normal, hein, tu sais. Moi, bon, de toute façon, plus rien ne me surprend. Comment Tu es un vieux Et tu es là pour nous aider alors tout tombe bien, parce que cette île est vraiment un dépotoir, c'est de la grosse merde Les gens du monde entier ils jettent leurs détritus dans l'océan et ça finit ici. Tu devrais commencer par t'entraîner à utiliser l'éclat de déchets. Eh par ici, je suis un recycleur et j'adore recycler. Je donnerai de l'argent en échange de tes déchets. Ouah de l'argent gratuit Et tu dois d'abord nettoyer tout l'horrible slime gluant qui me rec... Ah d'accord. C'est ça le le truc en fait. On va aspirer toute l'eau de la piscine. Oh saute de la piscine. Ah on meurt, d'accord. Allez ah, bon, je suis arrivé. Joupi, je suis tout propre et prêt à recycler tous tes déchets. Oh, c'est une mitraillée. J'ai une mitraillée ta bouteille. votre travail chaque fois que tu recycles 10 morceaux de plastique, je te donnerai un, un doublon. Personne ne l'a volé, frère. Oh, tu, tu veux mon argent, c'est ça Oh, attention il, lui, lui, lui, lui, je te surveille, hein, oh, oh, je te surveille, et, et, et je vous le dis, j'ai pas confiance en lui, hein, il, et, il, il veut qu'on se hein, je vou, vous, dis tout de suite. L'ensemble nettoyer ce pauvre arbre à palourdes, lourde autour de là, blablabla, allez. Ouais, on a réussi Ouais Regarde, un Bucky, un, un Buc anime. mal, je viens mais si t'inventes des mots aussi, qu'est-ce que tu veux que j'y fasse, moi, après, hein Oh, le pauvre, la pollution plastique lui a fait perdre toute sa belle couleur. Tant pis. Tu dois aider mon moquin à retrouver ses couleurs. Bah non, je suis pas dieu, frère. Oh, t'as cru que j'étais qui moi, oh, le père Noël Bah non. Il continue à nettoyer les plantes dans cette zone. Mais qui, tu crois que je fais quoi, là Tu veux te battre, c'est ça Oh. Est-ce que tu savais que quand les boc-animaux mangent, ils transforment leur nourriture en doublon par magie Miam, miam. Je vais t'aspirer maintenant, mon gros. Et voilà, il a explosé Oh, bon boulot, Bionot, tu as sauvé toute la fric de Kiwi. Le village de la brume est très fier de toi. Au revoir mmh, intéressant. Alors, tu peux ouvrir un compte en banque Et eh bien, très bien, allons-y L'argent, je te mets dans le ventre. Les merde J'ai oublié de relancer à la webcam. Acheter une nouvelle zone. Ça coûte de l'argent en plus. Donc qu'est-ce qu'il y a ici Il y a de la merde de partout. Une cinématique. Ah est sûr, un ébou... J'ai vu ce qui c'était. C'était lui Il Bon, bah si on est bloqué, ça veut dire qu'on va mourir ici. Donc autant changer de jeu, hein. ça sera plus simple, vous savez. En fait, non.